Oh le combo, oh le combo, oh le double kill, oh le double kill, oh j'ai fait un double kill. Hey yo les gamers, c'est Chris Alex minutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour du Brawl Stars. oui oui bon je sais, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc c'est mon retour sur brawlstar. Bon, même si j'ai joué en tout temps, mais voilà. Donc, dans cette vidéo, euh, je vais vous parler de mon évolution, nom de trophées et tout. niveau brawler, enfin, on va faire un peu, de pa un peu des parties aussi. Alors, dans cette vidéo, euh, et comme dans les autres qui euh, suivront, d'ailleurs, celle-ci, je parlerai pas de mon retour sur YouTube. Ah Parce que c'est déjà sur une vidéo spéciale qui s'appelle mon retour sur YouTube, je crois. Hey donc là-bas, il y a euh, toutes les informations, donc allez euh, juste sur celle-ci. Et n'hésitez pas euh, à lâcher un like et à vous abonner pour me soutenir, pour qu'il y ait plus de vidéos euh, sur Brawl Stars. Donc voilà, donc euh, sans plus tarder, euh, c'est parti Alors, dans les Brawlers, j'ai euh, pas mal de nouveaux Brawlers. Avant, je crois que j'en avais une dizaine. Bon, je vais vous mettre un screen. Hein. Voilà, donc là, j'en ai plutôt pas mal. Donc j'ai par exemple eu mon premier... Euh, Brawler mythique. Donc je l'ai eu il y a euh, ouais peut-être un mois. J'ai eu par exemple Dynamic, j'ai eu Tik, j'ai eu, eu Penny, je crois. J'ai eu Edgar. D'ailleurs Edgar. En plus il était gratuit. Enfin c'est mon bordel préféré et tout. Bon après il y a Karl qui est tout devant. Et bah c'est globalement tout. Et j'ai aussi filmé tous les moments où j'ai ouvert des méga boîtes, des boîtes, n'importe quoi. Euh, et en fait, après, je vais en faire euh, une grande, une grosse vidéo pack opening. Donc, vraiment une très grosse vidéo. Mmh. Et puis, bah voilà. Donc il me reste encore, euh, ouais, 20, 19 branleurs à débloquer. Donc c'est encore un peu de chemin. Donc au niveau des trophées. Alors, euh, comme vous pouvez le voir, j'ai 400. Non, j'ai 4000, pas 400, 400 c'était avant ça. 4671 trophées, donc ça fait beaucoup. Par rapport à la dernière fois où j'en avais 800 je crois, alors que c'était vraiment beaucoup pour moi. Ah Donc euh, voilà, je crois que j'avais débloqué Brock, un truc comme ça. Donc euh, là j'ai débloqué Tic, comme vous pouvez le voir il n'y a pas très longtemps. Et après je vais avoir une méga boîte et Arcade. J'ai hâte d'avoir ce brawler. Et du coup, maintenant, il y a un nouveau truc qui est arrivé. Qu'il n'y avait pas il y a un an. Donc, il y a un an, c'était beaucoup plus dur du coup de farmer les brawlers et tout. C'est le euh, Pass Brawl. Ou le Brawl Pass si vous préférez. Moi, je dis Brawl Pass. Donc, je suis niveau 24. C'est pas beaucoup, mais c'est juste que j'ai pas trop joué aussi. c'est la saison 5, donc Force Star. Et donc, il reste encore 30 jours. Donc, je pense que je vais y arriver hein, au palier 60. 10 à 70 oui. Donc voilà. Et on va lancer une petite game en survivant. Euh, non, survivant j'ai dit. Hop, survivant solo, bien entendu, donc, comme Fortnite. On va prendre Edgar. <musique> ok les gars, donc là la partie elle a commencé. Donc on peut voir qu'il y a à côté un bar-tabac. On bah va essayer de s'en approcher le plus possible, parce qu'il n'a a pas beaucoup de PV, il vise un peu mal. Hello darkness, my old Donc voilà, hop, voilà, c'est nickel. Comme vous pouvez le voir, je suis un professionnel. Et oui, Jamy. Non mais sérieusement, je suis vraiment beaucoup entraîné avec Edgar et tout. Euh... Non mais.. En plus j'avais le mon super pour sauter. Et en fait je l'ai utilisé sur euh, boule. En fait les deux boutons ils sont un peu proches là, le super et tiré. Bon c'est pas ma faute, hein. c'est la faute de Supercell. Bon on va refaire une petite partie quand même. Hein. Ok. Donc il y a un arcade et un et un tonneau là euh, d'aril voilà. Donc on est un peu mal. Ah euh, il est caché là. Non, mais je sais que t'es caché là. Hein. Prends vraiment pour un débile. Hein. En vrai, Daril ça va. C'est juste que... Bah, C'est son type de tir. C'est comme Boule et Shelly. C'est pas ouf, en vrai. Non, je vais peut-être prendre ça parce qu'il y a la zone. Quoique, en vrai, ça va juste me mettre à côté de, de l'arcade. là. Ok, donc là, je m'en super. Donc, je peux peut-être bien m'en sortir. Non, mais... Purée, mais, mais mais je suis vraiment le pire. Hein. Je suis tout le temps top 5. Vraiment, euh, top 5. Bon, moi, j'ai gagné 3 trophées. Hein. J'aurais pu en perdre. Bon. On va en faire une dernière. Et cette fois, je pense qu'on va prendre... On va prendre... Allez, on va prendre Billy. Ok, donc je pense qu'on va l'attaquer elle. Enfin, Nita, euh, c'est un garçon, une fille. Bon, et puis, euh, aucune importance. Hein. Oh oh, oh Je, oh, je l'ai tué. Oh, j'étais à ça de la mort. Waouh hein. Oh non, non, mais... Non, mais il y a un dynamite là. Non, mais... Mais s'il vous plaît, mais... Mais laissez-moi tranquille. C'est pas possible. Oh Il reste... Quelques PV là. Oh yes il est mort. Bon bah. Je crois qu'il avait pas vu la zone. Mais bon, C'est vrai qu'avec la peur. Euh, on ne la voit pas la zone. Oh ah, il a le même skin que moi. Bon, bah, ça veut dire qu'il a. Super salidé. D'ailleurs vous pouvez m'ajouter en ami sur. Euh, Brawl Stars, Donc. Euh, bah mon pseudo c'est. Euh... Ouais bon vous voyez actuellement. Hein, Chris Alex 2008 YouTube. Le pire pseudo de tous les temps. Donc, oh, on va l'attaquer. Ah, j'ai l'impression qu'il fait peur au El costaud là-bas. Bon, je sais pas ce qu'il a. Non. Ok, il y a la Pam qui est là. Non mais c'est pas possible Mais vas-y <rire> mais, mais le gars, mais il est trop proche. Et... <rire> bon, au moins on a fait top 2, c'est pas mal. Là, on fera top 1 dans une autre vidéo avec. Niantix Ok donc là je vais prendre Ricochet Et je pense qu'on va aller en Robot à gogo Ou non attendez On va d'abord faire du petit rasiagème voilà tranquillement Ok donc là On va essayer de tirer Hop oh Oh non, il y a Ambre. C'est celle qui fait... Euh, les trucs avec le feu, là. C'est la plus cheatée, hein. Franchement, c'est vraiment la plus cheatée, quoi. Oh, yes Oh, j'ai tué. Oh, j'ai tué. Non mais non, mais mais qu'est-ce que vous faites, là Mais non, mais... Mais allez, allez tuer l'autre, là, le ricochet. Mais là, toutes les gemmes. Mais vas-y. Mais c'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. Mais en plus, je perds tous mes PV. Mais non, mais c'est pas possible. Je suis vraiment un rageux, hein. Ok. Bon, bah, on peut dire que c'est la pire game de tous les temps. Qui est d'accord Mettez un like si vous êtes d'accord. Et... euh. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, euh, mettez un like quand même. Ok. Non Mais non, mais, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font Pourquoi ils le tuent pas Non mais on a perdu là Mais vas-y, mais c'était sûr en fait Mais c'était sûr Mais il pourrait pas y avoir un ombre dans notre team ou un truc comme ça Ils vont même pas à l'attaque, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise après Ok les gars, donc on va faire euh, une petite partie en raziagème HM parce que moi j'aime bien ce mode de jeu. Si vous voulez une vidéo genre on fait du raziagème, HM, euh, peut-être même un live, hein, c'est possible. Hein. Enfin, Pour l'instant je sais pas trop comment faire mais voilà. Bah vous pouvez laisser un pouce bleu et si vous n'êtes pas d'accord, bah mettez un pouce bleu quand même. Et si la vidéo elle est là, bah mettez la cloche comme ça vous savez quand elle est là. Hein. Parce qu'après c'est un peu bête parce que les gens ils mettent pas vraiment la cloche. Donc oui, Ils sont pas trop à l'affût. On conseille de la mettre pour être à l'affût. Il oh y a le, il y a le boule là-bas. Bon, au moins là, on a une équipe plutôt pas mal, donc euh, composée de d'un Daril, euh, d'un euh, d'un autre gars là, je sais plus comment il s'appelle là. Et... Non mais on t'a vu hein. Ouais, il est en colère. Qu'est-ce que tu me dis euh Oh, le double kill Oh, le double kill Oh, j'ai fait un double kill Enfin, je crois. J'ai fait un double kill ou pas Bon, oh, je rentre téléporteur. Hein. Non, bon, reste bah, pas. Grave. De toute façon, il y a déjà. Voilà, ils sont eux deux là. J'ai pas réussi à réapparaître Ouais on a gagné Bon c'est dommage on n'est pas joueur star mais c'est pas grave En parlant toutes les quêtes qu'il y a Ça c'est trop satisfaisant genre. Parce que là j'ai pas trop joué dernièrement Du coup j'ai plein de quêtes Et euh, du coup je les fais toutes en même temps Du coup c'est trop bien Allez on va faire une petite dernière game en Brawl Ball Et cette fois on va prendre un Daryl Parce que Daryl c'est le meilleur en Brawl Ball Ou non Edgar je crois c'est beaucoup mieux Ouais voilà Sur, sur, euh, il faut savoir que sur Brawl je suis plutôt bon en Brawl Ball, mais dans la vraie vie, euh, c'est pas la même chose. Hein. Oh, oh, je les ai défoncés Oh, je les défonce Mais tire Mais tire Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi il n'avait pas tiré Oh non, mais il voulait faire un rebond, mais il est sérieux. Mais on avait un avantage depuis le début, et qu'est-ce qu'il fout le gars Bon, au moins je l'ai envoyé un peu plus loin. Non mais il est sérieux le dynamique là et je vais le signaler là. Quoique on peut ou pas. Bah dites-moi dans les commentaires parce que moi je ne connais pas dans les jeux vidéo hein. Je suis pas trop dans le jeu vidéo gaming. Oh, la balle est juste là. Par contre s'il tire notre but. Ok, j'ai peur. Hop, on va. Non, non, mais vas-y, mais j'ai pas de PV pas possible! Bon. Hop. Désolé, j'ai un petit bug. Alors. Hop. Oh, j'ai réussi! Oh, le combo! Oh, le combo! Oh, le double kill! Oh, je suis content! Yes! Allez! Et tout ça, c'est grâce à moi! Ah, bah pas cette fois, apparemment. Et par contre, je l'ai mis low quand même, Rosa. Alors que de base, Edgar, c'est pas vraiment un tank. Donc je suis plutôt content. Oh, j'ai déjà mon super. Ah, ça, je suis content. Hop. Bah, moi, j'ai peur d'aller prendre le kill là-bas. Allez, toi... Mais non, mais vas-y, mais c'était sûr en fait! Mais c'était sûr! Ok, plus de 10 secondes. Bah là, on a gagné, je pense. Oula! Euh, il faudrait pas que je parle trop vite! Yes! Heureusement que j'ai tiré, hein. il aurait pu la récupérer et tout. Oh, je suis joueur, joueur ça! Allez! Bon, je pense que ça fait déjà assez de game comme ça. Je pense qu'on va arrêter la vidéo. Donc, euh, bah, merci d'avoir suivi la vidéo, donc abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour euh, suivre les prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir plein Et ensuite, lâchez un like parce que ça me soutient, lâchez un petit commentaire aussi pour me conseiller, je sais pas, moi, des jeux que je pourrais faire, euh, des nouveaux formats de vidéos, un truc comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire A ah, plus les gamers, et abonnez-vous